Ah bonsoir tout le monde! Bonsoir! Ah, et donc c'est donc le grand pont de Rochelle, alias la cible. Tu veux gérer au Bah moi j'y vais à la poêle. Les oreilles, les objets sont désactivés quoi? Ah on est en mode survie, survie! Euh... La witch, est capable... La witch est capable de vous tuer d'un seul coup, faites bien attention à elle, pourquoi on a dans difficulté là ouais, Tac, The Elevator ben, On va attaquer The <tousse> Elevator alors Il m'a vente... J'ai un peu de monde sur moi là ben, Comme tout le monde, hein, oui Ça serait bien de trouver des armes à Quoi euh... Mais On a trouvé. À ah, ah, par terre Il y, y a un pistolet par terre Ici, le Bounir. monsieur qui s'est suicidé. Voilà. Hey, t'as demandé, t'as eu On va pas faire ton ah difficile. Ouais, deux fois plus d'armes. Hein. Et là, on, on prie pour pas bugger. Parce que les ascenseurs, généralement, dans ce jeu-là, ils ont tendance à bugger. Bah, il est déjà ah, bugué, en apparemment, là, regarde. Je crois que ça n'existait pas, les 13 e étage, ouais, aux états unis ouais, Justement, pour ces ouais, histoires ouais. de superstition. Oui, bah, il, il est bugué, on t'a dit. Mais... Ah, mais... On... Il y a des mouches qui me tournent autour, ça ouais. m'énerve. Bah, et pour réparer l'ascenseur, non C'était pas ça qu'il fallait faire. Je sais pas, je suis juste sorti voir s'il y avait quelque chose. Ah là. Hop. Oh Comment ça gogo -go Il se passe ouais des bien trucs au plafond. Ouais Chargeur bandouille. Ah oui, euh, on t'a vomi dessus, c'est je crois. Oui. Oui, J'entends bien. Hunter Oh non Je l'avais découpé je suis obligé de dire merci à Rochelle. Oh. Oh. Tu peux être un gras, hein, si tu veux. D'accord. Je suis un gras de toute façon, un hein, vulgaire. Je dois peser 120 kg, un truc comme ça. Je suis un gras. Attention à la voiture. Écoute, ils ont décidé de pas venir vers moi. Ah mince. Euh, bah, ouais, bah ben, voilà. <rire> Désolé Non mais, genre, je commence à grimper, il y en a trois qui me, qui me sautent dessus. Oh tap mais... tap oh. oh. Merci Je suis dans un tape, coin, je suis pas trop mal. tap tap tap Ouais, ouais, Et tu tapes, tap tap Et... Ça en fait, ça fait deux chargeurs que bon, je me bon. fais à la poêle de bon. suite. C'est hein. Dis-moi qu'on est pas loin, dis-moi qu'on est pas loin. Lui en tout cas il était pas loin. Et un hôpital oh, est toujours oh, pas la moindre. Quoi Quoi Oh tiens Rochelle est dedans déjà. Right. Damn, Ça se fait <rire> Alors. Qu'est-ce que tu fais Rochelle Pour ce. Se... Putain fait... enfin, t'as 3 personnes au mètre carré. Je ne veux pas savoir ce qu'il faisait. Ouais, ne plus, pas trop dangereux. Qui est sur lui quoi Whoa ah bah Il va pas de ma mort toi. D'accord, donc tu brûles le... Tantôt, du coup, ça brûle la du coup, le bateau bouge, c'est ça oh. Ah, c'est le... Ouais, ok. Glipshit, ça a l'air Oh, qu'est-ce que tu as fait encore On a un peu. Allez les gars. Yes. Je, je crois que j'ai dévié avec euh, Ouais Je Tu fais comme Patrick, tu joues à celui qui tient le plus longtemps Ben bah, vu la rareté Bonne chose tu... de soins, euh, ouais Ah merde Qu'est-ce <rire> que t'as fait Ah quoi Mais mais pourquoi elle est sur moi Vous pouvez donner des cachets à Rochelle Non Lache je... La tient sur moi non, y avait ouais mais j'ai un mais après euh, ça je pouvais plus réouvrir la rien. fenêtre. poussez pas, poussez pas. il ah, y en aura contre tout le monde Mon cœur sur moi Mon cœur sur moi derrière euh... Mon cœur ah, sur moi derrière euh... Ah j'arrive pas à monter J'arrive pas Elle est très. peut elle pas la Elle est lente. Elle est drôle, mais elle est lente. Oui, mais elle fait du bruit. Allez, allez Rochelle. Mais non, mais Rochelle sort de là, il vient nous aider. Sors, reste pas dans ton Euh, Tank, je sais pas où, mais. Moi, je peux. Il arrive droit devant. Je déploie les munitions explosives. Là où je suis. Si on y arrive On n'y arrivera pas. Wow Ça ah ben on peut plus taper maintenant. Ah, ça oh putain, par, terre. par terre. Ah bah ben on a perdu du coup. Ah c'est bête. C'est bonne idée. C'était moi ça. Chargeur devant. Chargeur. Oh, yeah. C'est bon, c'est qu'il a eu. Merci Rochelle pour ces conseils avisés. Ah, J'ai jamais fait gaffe flacide dans la bouteille d'acide, elle, elle respecte plus ou moins la gravité. Oh, Donc, ce que je comprends pas, c'est que ça fait du bruit là-bas, et ils viennent ici. Uh, speaker. Uh, speaker, je l'ai uh, Ouais, ouais... J'ai pas eu le temps de me soigner, j'ai pas eu le temps de me saluer. Oh là là Ah bah Ah bah splitter il nous a bien eu là. Non non là c'est le chargeur là qui a fait le travail. Décide la Rochelle ça sert à rien. D'accord ouais. Il a un congélateur là Je vais mourir Non non non non Oh tiens il est dur, ce passage. Oh. C'est pas qu'on s'ennuie mais... Déjà. Mais on a baissé la difficulté. Il a fait un combo. Il est encore là Donc on a mis en facile, c'est ça hein C'est ça. Vas-y rentre, rentre, rentre, rentre. Et Rochelle, quand tu veux. Euh, en Allez, fait es il est là. <rire> hein Oh non non C'est quoi cette blague C'est quoi cette blague Mais j'ai surtout j'ai l'impression qu'on se prend double Quelle dégâts en fait. T'étais sûr que c'est un vrai mode facile Comment ça la pernicieuse est pas loin Comment pas... oh, oh, c'est moi... la difficulté alors en fait les mecs ils sont en train de se moquer de nous là, c'est à dire que dès que tu baisses la difficulté en fait le jeu est plus dur. Restez dehors, restez ah, dehors Ah oui <rire> J'ai c'est énorme Allez c'est bon. bon je note que c'est toujours Kixit ah, qui a l'air clair. La banter. Oh joli Faut ah, arrêter en J'ai l'impression... On vient, on vient. Oh il m'a eu, eu. On sur la patate non, mais bien sûr, je dis ça et je vais en prendre plein de Mais je pense qu'il est... est glitché, je pense, parce que celle qui qu qu qu se fait décoller alors qu'il est à 5 mètres du tank, c'est pas normal. Ça. Non, non C'est pas, pas, pas nous le serveur, c'est un serveur communautaire. Non officiel. Ah, on... C'est un serveur masochiste, hein. C'est bon, j'ai eu. De Attention c'est inflammable En fait je pense qu'ils sont tous sur Rochelle là, c'est pour ça Ah oui oui, non mais clairement hein. euh, On la remerciera jamais assez oh, oui. wow, man. Oh, On c est, est tout mort tout combien de fois Bien joué Rochelle <rire> ouais. Merci Rochelle Clairement Un bon débarras ouais. Putain ça spawn dans l'angle de la pièce voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Oh Je me sens mal. Right, Picouze, euh, on fonce. Oh, on réfléchit plus, on fonce. Allez, vas-y, Mathieu, on se... Smoker, Smoker sur moi. Oh, vous arrivez à temps. Vous arrivez à temps. Ah, Là-bas, l'alarme. C'est bon. faites la Attends, on essaye de pas trop se séparer. si, ils sont tous sur Rochelle, conquête. <rires> oh, bam, salut <rires> Corps à corps Attention, hey, <rires> speedzer yeah, oh, Là, il vient où Il est <rires> oh. allez, je, je me suis jeté dessus Non Pip pipe. Il y a trois pipes Oh voilà, ouais, je comprends pourquoi Bah lance ta pipe et euh, ah, mais c'est quoi cet enfer mmh. Littéralement hein. Ça sert à rien Taïa pour à voir <rire> Tu as balancé trois Oh non. Ouais, ouais, J'aime pas trop qu'on soit séparés comme ça okay, non, peu... La dernière fois, Mais ça si... nous a pas porté chance Mais si, on fait deux groupes de deux C'est toujours ça qui marche le mieux Parce qu'en fait, il y a un nain Trouvé quelque part dans la map oui. ah. ah, refuse droit devant Ah, on m'a vomi dessus Parfait, merci y a K-47, fusil à pour right militaire ah, 22h quoi Allez c'est parti J'avance Non, j'avance, non J'avance je... mais... ah, Aïe C'était une mauvaise idée Ouais, je recule. C'est bon là on est. Quelques poils de lag, moi, ça, ça saute un peu. L'équipe, elle passe au travers. Oh, oh du monde. Je qui. Il a personne. Merci Rochelle pour cette analyse. En profondeur. Patate dans ta bouche. <rire> on visite, nous, euh, on rentre chez les gens, on les... On, on, les... Cherche un... enfin, bref, euh... on cherche un. Bref. <rire> cherche un. On dit une personne de petite taille. <rire> Oh, je qui m'a eu, putain Elle me... Ah mais mais je me fais cramer sur le bras zéro, mais c'est quoi ce. Oh. Un train. Oh, une mitrailleuse. Ça annonce la couleur. Je me fais, ça. Coucou Rochelle. Non, le bus en plus. Il y a Roro derrière. Oh, Vas-y, charge-le. Non, non, non, pas sur Mathieu Le Jockey, pas sur, pas sur Mathieu, Mathieu. Merci ah. <rire> Rochelle Hello Bon, bah, je crois qu'on a raté le nain. Très bon avis, très bon conseil. On a 10 minutes Jockey Jockey, je double, jockey. jockey. jockey. jockey. double Jockey Double Jockey Heureusement, il y a Rochelle <rire> C'est vraiment n'importe <rire> quoi. Euh, je clique sur moi, je clique sur moi et Boomer à gauche Boomer Oh trop cool le tank un On passe, on passe, on passe euh, On si passe où J'ai 8 points de vie J'ai plus de 270. Ah Vous êtes mort, mais vos équipes <rire> peuvent encore s'enfuir ah, <rire> ah, ah, tu disais Mais eh bon, mais... où est-ce qu'on voit qu'on est en facile Euh... Tab. Tab. Facile. Allez, on descend Je qui sur moi Euh... Oui, tu descends. Oui. Ouais, sur, sur moi Ouais, <rire> attention devant. Merde Il balance des cailloux, il y en a un à gauche maintenant a gauche, y en a un à gauche, à après du mur de bouton. Allez. Oh putain Ouais y a un jeu qui... fait ouais. <rire> Ah ben. Il est pas mort ah Ils sont ah. combien de points de vie Mais t'es sûr qu'il faut les tuer euh... C'est rien bon, On est sûr qu'il a pas un truc à mort. faire là, euh... ah. ah donc c'est... Ah donc c'est crevable en fait il est mort! Ouf! Bah y a plus qu'à courir pour aller sauver Mathieu et on est bon. La non, non, non, mais... Arriver des secours embarqués, bah ouais, mais t'es malin toi! Bah jockey, et voilà un chargeur derrière toi, voilà. ouais, non, mais Non, ouais, bah ouais. Non, mais c'est Franchement, c'est abusé. T'as as vu les monstres que c'est?